Plancher chauffant, comment faire Troisième partie Cette troisième partie est consacrée à l'application de la chape liquide sur les tuyaux composant le plancher chauffant fixé sur la couche de mousse de poliuretale. Le matériau utilisé est un mortier fluide à base de sulfate de calcium. Sa préparation son application nécessitent du matériel approprié et spécialisé. Pour ce chantier, une équipe de trois personnes est intervenue, arrivée sur le chantier à 7h45, mise en place du groupe électrogène 380 volts. Puis, c'est l'arrivée du camion usé. Son installation nécessite quelques précautions et prend une dizaine de minutes. Pendant le temps de la mise en place du camion usine, les autres intervenants préparent l'application de la chape. Il faut repérer au niveau laser la hauteur maximale de la chape liquide. Cette hauteur a été définie par rapport au taux fini, comme je l'expliquais dans l'article précédent, dans les chéchauffants, comment faire première partie. C'est donc avec le laser que ce trait de niveau maximal est repéré. Ceci fait, une multitude de trépieds de charte sont disposés dans tous les locaux. Une fois installé, ces trépieds vont servir de repère pour l'opérateur qui appliquera la chape liquide. Fonctionnement des trépieds. La tige du trépied est réglable en hauteur par simple pression ou étirement. Un joint la maintient dans la position désirée. Le trait du rayon laser initial est à 1 mètre du sol fini. Il est défini par rapport au seuil de la porte d'entrée et des baies coulissantes. Pour positionner la platine de chaque trépied, c'est-à-dire la base de la tige, à la hauteur voulue, il faudra qu'elle se trouve à 1,5 cm plus bas, hauteur du carrelage et de la colle, que le trait initial. La platine se trouvera alors à 101,5 cm du trait initial. Il suffira maintenant de poser la base de la réglette de mire du laser sur chaque partie de trépied, de régler les tiges en hauteur et vérifier que le rayon laser se trouve bien à 101,5 cm. Ainsi, lorsque la chape sera coulée, elle sera parfaitement de niveau à la hauteur voulue. La petite usine est mise en action. Le silo contient plusieurs tonnes de matière sèche. Un tuyau d'alimentation d'eau est branché sur le mélangeur. Et par cycle d'une cinquantaine de litres, le mélange ainsi créé est acheminé vers l'opérateur via un tuyau de section adapté. Les cycles s'enchaînent rapidement et le produit s'écoule de façon permanente. Le produit est de consistance parfaite, ni trop liquide, ni trop épais. Instantanément, au gré de l'opérateur, l'auto-nivelation s'opère. La progression est relativement rapide. Il faut quelques minutes pour exécuter la chape dans une pièce de 10 mètres carrés. Sitôt fait, un des opérateurs relève les platines et les trépieds et les évacue pour aller les nettoyer. Le coulage de la chape s'effectue ainsi sans aucun arrêt. Pendant ce temps, un des opérateurs utilise une barre en tubule et par mouvement saccadé, égalise le produit et perfectionne le nivellement. Le résultat final est sans appel, il me convient parfaitement. Et voilà, il est 10h40 et le matériel est rembarqué, l'opération est terminée. Il faut maintenant fermer toutes les ouvertures, y compris les volets roulants, pendant trois jours clés pour permettre au produit d'effectuer sa prise, sans courant d'air et à l'abri du soleil. Sans ces précautions, il y a risque de retrait trop rapide qui produirait des fissures. Après ces trois jours, on pourra d'ores et déjà marcher sur la chape et il faudra aérer au maximum pendant 4 à 6 semaines, selon le temps et donc selon l'hygrométrie de l'air, avant de pouvoir caroler. Pour plus de précision, rendez-vous sur des blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir maisonnet Réalisation Daniel Marcellet